Coucou Youtube Vous allez voir Didier débarquer dans la pièce alors que je suis en pleine game de Warzone en résurgence avec Lipton et Saxy. Et pourtant, on va faire une vraie boucherie et on va gagner la partie. Like, commente, abonne-toi, bisous. Un jeune homme de. Mais non Yannou euh... Bonjour Yannou, vous êtes atteint de troubles psychotropes sur les jeux vidéo Depuis euh, maintenant 6 mois, vous hurlez nous avons donc eu un appel pour de notre voisin, pipi Richard, pipi. qui nous s'occupe à la somme. Mais Attends, a... mais après, il faut que t'as ta nuit sur Richard, on va te choper de... Tu me la feras pas, moi après... Du coup, mais vous voyez le début du vlog ensemble. Dites coucou à Didier, tu as avec son émote. Dites du coucou. Laisse, regarde. 5, 4, 3, 2, 1. Mais c'est une mitraillette de Marseille Les gars, on a pris rendez-vous j'ai un monsieur où le... on va vous amener tout à l'heure Mais avant on va manger On va faire l'intro en live ici comme ça Et la porte pauvre connard Du coup c'était Didier chat On va se balader cet après midi pour faire de la, de la vidéo Youtube On va vlogger bah oui, faut. Dis lui bonjour de ma part même si je le connais pas T'as le bonjour de Doui Didier Après au vu de ses connaissances frérot euh, est Ça s'en euh, donne Sûrement, Tu sais oui tu peux lui redire coucou Il m'entend Ouais il t'entend Coucou ouais. Linton, l'âme blesse. Coucou Quoi Quoi Quoi Mais Vous vous foutez de moi quoi, j'étais là. Vas-y euh, Lipton Quoi Oh dis leur quoi Lipton Y'a pas d'armes sur moi. Hein. Euh, ne descendez surtout pas. La, la, la, ne descendez la la surtout me pas, me pas Ne descendez surtout pas Mais il y a un mec à terre Un mec one shot J'ai plus de balles Lipton. Je ah, suis vrai, à sec bordel. J'ai plus de... Ah Lipton Quoi C'était quoi ça On aurait dit un T-rex T'es un dinosaure Lipton Tu nous l'as caché Ouais possible Y'a un gars sur le toit, Je suis obligé de descendre les gars. Oui, je Va acheter le colis, chaud oh Il fait quoi oh, la... bah, Il avait... y avait un mec juste ici Je l'avais pas vu mais je suis surmené là, je comprends rien hein. Ça respawn sur nous là Bien mon Lipton, bien ça Derno ah, nous Lipton Ça respawn encore sur nous Bien vu C'était un 2009 euh, Lipton hein. Ah pas moi. Ah, T'as un 2009 Ouais. Ah, ça fait bizarre hein. Bah nous aussi du coup notre date à la de naissance ça doit te faire bizarre hein. Je sais que je je... il a 29. Ouais. Dit. Bah il est comme moi il est de 92. Hein. Ouais. C'est bientôt son anniversaire d'ailleurs, on se passe moi aussi là, à la fin du mois Exactement Un HP s'il vous plaît, s'il vous plaît, ah un là, paye, HP s'il vous plaît A terre Il est au fond à droite. Euh je ouais, c'est mon anniversaire dans 15, dans, dans 12 jours dans... putain. Vas-y ah, euh, chope la deux chope la à deux mains sur le Clayton, un crack Deux à terre J'arrive, j'arrive Et il est pas meilleur que Skyros Ah mec c'est ouf Mais a que d'autres plouks hein, vraiment Y a que un AV Verdi qui est plus fort. Oh même même pas vraiment, il, il est belge. Oh tu vois Tour Crac, à terre. C'est le mec que j'ai fumé, Lector. Je le finis, je le finis. Il okay, va me finir, hein Quelqu'un Vite Ouais, bien joué, ça dit. Et cours, cours, cours, cours, il y a le gaz. Là, je déconne mais pas, par contre. Oh ah, ah. non, non, non Ouais, eh, ça nous attend. Il <rire> est mort euh... Mais en plus, je vais mourir du gaz. Mais non, mais là, c'est trop. Je vais non, prendre du gaz. Je suis mort du gage Mais non, oh, mais elle est. Pub. Mais j'en ai marre. C'est pas grave Lipton. Ouais, Lipton, leur, montre, de... leur, moi, montre, leur pas. montre pas Lipton. Leur montre pas que t'es triste. Ah, ouais ouais ouais. C'est ce qu'ils attendent. On va récupérer on... le colis, on va les descendre. Non, non, non, ah oh, non Ah non ouais. genre on est en plein mois d'août et tout, c'est il y a moins de monde dans allemand, il y a moins de subs, il y a moins de tout, tu vois. Ouais. Voilà, il y a 9000 personnes qui nous regardent et j'ai re redépassé les 20 000, les 20 000, frérot. Ah ouais propre. Hein. Ah, très fier. Hein. Ça c'est grâce à Lipton, il a, il a, il a, il a, il a mis l'argent. Ouais, c'est grâce à moi. Ouais, ouais. T'es tu... un Lipton, je te remercierai jamais assez. Si on gagne cette game, je t'offre ouais, mes camenas. Non, non, mis un salaire. est rose là. Mais que si on gagne cette game. Hein. Je suis en cette game, mais je veux pas le skin Mega Menace, y'a pas de skin dedans. Ah! Moi je veux bien le truc. Comment ça s'appelle? Le. Son skin. Je sais pas c'est lequel. Ah le mien là, la rose. Les gars mais est bientôt à terre. Et chat, vraiment, s'il vous plaît, ceux qui sont sur PC, aidez-moi. J'ai pas envie de galérer. Oh putain, la triple kill. Oh putain, oh putain, euh, triple crack devant moi Lipton, tu les tous, Tu les tous, tu les tous. mets un drone. Oh super ça Lipton. J'espère qu'on faire top 1 parce que là, j'espère avoir ton skin. Enfin, Je pourrais voir les, un skin qui me, que j'aimerais bien dans la boutique avant ou pas, si t'as plaît, si on gagne. Oui, Lipton, tu pourras prendre ton si. temps, t'auras 5 minutes pour regarder. Ça, ok, merci, bah j'espère qu'on gagne. Ah bah j'espère aussi Lipton. pour toi Qu'est-ce qu'il est mignon Il est poli hein Là-dedans ça vient spawn Hum <rire> ben il sûr qu'il était là C'est Non C'est lui Ah dit. là là là là là Mais non C'est lui ouais, Elle meurt Bon bah. oh, oui Mais non Ah c'est <rire> moi <rire> C'est Jésus Au-dessus Lipton. Oula Ma souris elle a... Elle a décroché Viens Ah bah ouais un. Y'a un. Y'a un poil de chat. Oh. Tu veux me couvrir s'il te plaît, Lipton oh, oh. Juste couvre-moi. où Touche vite fait, touche, touche, touche. T'es le boss, t'es le boss. Merci. De rien, tu, boss. tu peux envoyer tes roupettes Hop là, super. Y'a plus rien, y'a euh, plus. En bas, en alors. Mais... Si, si, là. Bah, je l'avais entendu en plus. Ça, ah, c'était un phase à. Je fais le micro, j'en ai beau bien. Sur moi, sur moi, vite, plein de monde. Oh non. De... Ils m'ont para, ouais, ils m'ont para. Mort Il a rien Moi aussi, je suis para. Moi bon, aussi, je suis para, frérot. Bon. Ah, un poil de fesses. Ah. Oui. Non, c'est la phase, pas un poil de fesses, frérot, bon. c'est la phase. Où ça, le sac J'en ai mort. Juste devant toi, là où tu regardes Attends, je recharge, j'ai 8 balles. C'est une kill. Non. Lighten hein. Clic Mais en fait, il y avait deux mecs, je les ai défoncés. Sinon, bah, je pouvais pas très et j'allais mourir, donc je les ai défoncés. Mais non, c'est pas bah oui, des En vrai, pour vous. tu seras toujours là, dans la tête. C'est sur moi C'est Bah là on a fait un non, putain la... carnage un peu Je vais faire un putain d'affarctus les gars <rire> à mon cœur là il va, il va lâcher J'étais à la cover ah ouais, non, sur tous moi, les moi, deux Y'avait y avait plein de mecs qui me rushaient là Ah c'était mort fait là J'ai fait moins 4 kills Mais non Faire oui. le top 1 J'espère le top 1 es, J'espère vraiment, ga... vraiment que j'ai pas galer... Les gars j'espère vraiment que j'ai pas galer... D'abord Ouais ça fait pas dans ce cannon. Ah je suis concentré hein, j'ai Je vais tout donner pour qu'on perde pas. Mais il faut que tu fasses du kill aussi Moi, hein. je... Bah j'ai fait 5 kills, je t'ai dit Ah c'est bien, c'est bien déjà. J'ai tué du monde à la prison. Je suis dans une situation complexe. Regarde. Oh, Il m'a touché Là Bien vu Il va poncer le jeu à cause de toi Bon les gars Il a 13 ans Il a que ça à foutre hein. Ce sera le plus heureux Il aura un putain de level Ce sera un demi-dieu Il sera adulé plus tard Il remplira des zéniths. Il gagnera sa vie grâce à ça Non je déconne Attends Ou pas en fait Ça vient de sauter Sur moi à terre Bien vu Bien vu les gars Quel con je suis là! Bien vu. Non, je... je vais revenir t'enculer, poulet! C'est des français, euh, les, euh, les cassos, hein! Enfin je, je, je, enfin, je veux dire ce qu'on fait dans leur pseudo! Ah, les cassos! Allez, tu reviens! Nice, merci, tu m'as fait revenir! Non, hein. gaffe à pas mourir! Pro bah, prends une auto-Auréa! Même Saxy, viens prendre une autoréa, Saxy. Tu paies ton autoréa Bah oui. Tu es généreuse, gamin. Non. Là, là, là. À terre. Je te le finis. L'autre est au rez-de-chaussée, rez-de-chaussée, rez-de-chaussée. Contacte à toi, Contact à toi. C'est bien joué, c'est bien joué. T'es en train de débrider le petit. T'as cru que c'était euh, un T-Max le gamin ou c'était une 50 oh, oh, oh, oh. Je te le finis. Ah, moi il m'a mis... mis mal. C'est un Yamaha le, le, le bordel. C'est une DT-50. C'est les trottinettes électriques. Bazar. Là je le sens pas, je sens que je vais me faire chute de derrière. Non c'est bien. Ça va mmh. Ça va mon saczouille Tu te rends compte qu'on l'entend pas depuis tout à l'heure Ah mais mince oui, C'est bien que je parle Je savais pas hein. tu et, et, sais que, que de toute la je game on t'a en, en, pas. En, en pas entendu frérot Mytho Ouais vraiment Non, non je, je te jure Je parle dans le vent J'ai envie de me foutre trop l'air Non mais vraiment Par contre toute la game frérot hein Derrière moi Derrière moi Derrière moi Derrière moi Il est où Derrière Head glitch sûrement Merci putain je vais défoncer oh. ah. au je vais le défoncer au Merci Sac. T'inquiète... Non mais Sac euh, le prend pas mal. Il y a trois mecs à prison. J'ai vu sur euh, le... Oh radar. les rats. Tu le défonces, chaud. Oh, bien voyons. Bien sûr tu le défonces. Euh. C'est des ratatouilles. Ils sont... Euh, les ratatouilles. Euh, bah, vous voyez où ils sont en fait. Euh bah oui, on oh, a il il drone va foutre dans en a un en l'air. Soit il va me courir bloqué, après, je vais de soit, il va, soit ils vont tirer aussi. sur l'équipe ils vont Quoi couper que. la rotation des de copains, soit ils vont le crâne Il est où, lui Ah Sur moi Je suis bloqué. A l'aide ah. ah. ah. ah. ah. Alors, point, j'allais le chercher vas T'as besoin d'être ou pas Non, c'est bon, t'inquiète. Okay. Non Oui. Vas-y, descendez descend. Couvrez-moi, couvrez-moi, couvrez-moi Il y en avait un autre Couvrez-moi, couvre reste là couvre moi Lipton J'en ai vu des covers mais celle-là elle était pas bonne hein. Non mais en fait j'essayais de voir s'il allait repasser sa tête Ah Bien joué abattu Mais attends mais ça serait pas un top 1 là qu'on va peut-être proposer, là Bah c'est pour qu'il est sorti Qu'est-ce qu'il avait dit si on faisait top 1 là lui Oh mais oui Sky Froze Sur moi S2 mec Sur toi sur, okay. sur moi sur moi Bien sur moi sur moi Hop. Pensez à la rotation moi j'y suis déjà. On est en 3 contre 1. 3 contre 1 les gars. Vas-y c'est Lipton qui tue le dernier. Vas-y, vas-y, vas-y, faites un noscope à tous les deux. Mais il est où Bah en fait on de voir où il est déjà. T'as pas le droit de viser Lipton. Il est là, vas-y t'as pas le droit de viser Lipton. Oh Lipton tu fais le kill Attends mais Lipton T'as gagné un skin Lipton il est heureux. Merci. Ah, de rien Litton, ça sur fait... fait plaisir. Faut juste que je trouve fait on fait. Qu'est-ce qu'il y a Litton Attends. On a fait 22, ça dit 17 et moi 9 Ah oh ouais, mais là c'est... On a détruit euh... toute la map Là t'es pas avec Skyrose et Mapzoel well, frérot, hein. le capteur cardiaque il est rangé, ça court Ah moi j'avais capteur cardiaque mais c'est stimulant. On est en dessous de 30 ans, hein. pour, toi, pour toi ça fait vieux mais pour nous on est super jeunes. Let's go Bien joué